Salut, euh, je suis un c'est euh, moi qui tiens Na et je vais vous expliquer un peu euh, pourquoi Na, qu'est-ce qu'il va y avoir, tout ça. Donc Na c'est neuroatypie, neuroatypique comme je suis neuroatypique, je suis dépressive chronique, très anxieuse, euh, j'ai fait pas mal de phobies scolaires et je suis phobique sociale. Donc euh, pour euh, dégager en gros euh, les, les sujets qui seront abordés. Il n'y aura pas que ça, mais c'est principalement, enfin c'est ce que je vais aborder en premier de toute façon. Je vais commencer avec la dépression, je pense. Euh, je vais pas aborder de sujets que je ne vis pas. Ou en tout cas pas moi personnellement, je vais pas les aborder moi personnellement. Je verrai sûrement avec des, euh, des amis euh, qui connaissent, enfin qui vivent euh, d'autres euh, troubles pour, euh, pour parler de ça, genre la, la bipolarité par exemple. Parce que je ne me vois pas parler de, de sujets qui ne me concerne pas directement, que je vis pas. Je n'ai pas de choses à en dire à part la définition Wikipédia et je ne pense pas que ça soit très intéressant. Du coup voilà. Euh, je vais aussi parler de tout ce qui est LGBTIQ ou MOGI, ça dépend hein, le, le terme que vous préférez. Du coup LGBTIQ, lesbienne, gay, bi, trans... Asexuel, aromantique, intersexe, queer, si je ne me trompe pas, donc dites moi si, si je me trompe, je vais aller vérifier de toute façon après euh, je vérifie le son, où le son va bien parce que le son ne marchait pas peut-être. Euh, du coup je vais parler de ça, je vais parler de, de ce qui me touche personnellement, enfin ce qui me touche hein, ce que je vis parce que enfin, je ne vais pas parler de d'homme de, de, de, de, gay, parce que je ne suis pas un homme gay euh, donc voilà, je vais faire le gender tag histoire de, de poser un peu les bases de moi, ce que je, ce que je, je, je vis, qui je suis, tout ça. Je vais chercher, voir s'il n'y a pas d'autres tags niveau orientation, ce genre de choses. S'il n'y en a pas, je ferai quand même une vidéo dessus. Euh, je vais essayer aussi de mêler l'art là-dedans. Je ne sais pas encore comment, mais j'aimerais beaucoup, parce que c'est euh, mon cursus en fait, j'ai un master en recherche en art plastique Et j'aimerais beaucoup mêler un peu ça avec le reste, mais je sais pas encore, c'est encore euh, que, une idée comme ça qui vient, euh, je vais essayer. Euh, du coup, voilà, ce sera les sujets principaux de Na. Euh, N'hésitez pas si vous avez des idées de sujets que je n'ai pas du tout abordées là dans la vidéo. De toute façon, j'ai une liste sur un petit carnet avec plein de choses que j'aborderai. Je parlerai des médicaments, de comment ça se passe pour aller dans un CMP, euh, centre médico-psychologique, psychi psychiatrique, puis, je sais pas, psychologique je crois. Oups, enfin voilà, psy. Euh... Du coup, voilà. Euh, n'hésitez pas à me dire si vous avez des remarques niveau son niveau vidéo, niveau cadrage là, je suis contre mon petit mur, vous voyez ma porte tout à l'heure le chat est passé là le chat il dort, donc vous n'allez pas avoir le chat qui va venir miauler euh, s'il y a des problèmes enfin voilà, si je parle trop vite si on ne me comprend pas, n'hésitez pas à le dire je vais mettre des sous-titres et je mettrai le texte de la vidéo sûrement dans le dans le truc de la vidéo. Euh... Du coup, voilà pour tout ce qui est sujet, euh, blabla, tout ça. Je sais que je vais m'acheter un micro aussi, ça fait partie des choses euh, qu'il faut faire parce que là j'utilise le micro de la caméra qui plante un peu des fois, j'ai l'impression, parce que j'ai pas eu de son tout à l'heure. J'espère que j'ai du son maintenant, sinon ça va m'énerver. Euh, du coup, voilà. Et sinon, pour, euh, pourquoi je fais ça En fait. Euh, mon but, c'est vraiment de faire des, du contenu qui aurait pu m'aider en tant qu'ado, enfant, grandissant et euh, du coup, c'est vraiment faire me faire du contenu que j'aurais aimé avoir et si jamais je peux aider quelqu'un, bah, c'est tout bénef, mais c'est vrai que je le fais avant tout pour moi parce que c'est quelque chose que, que j'ai envie de faire, j'ai envie de me prouver à moi-même que je suis capable de, de faire ce genre de choses tout en étant bah, dépressif, chronique, tout ça. Et euh, du coup, bah on verra comment ça se passe. C'est euh, le petit challenge de ma vie. Voilà. Du coup, voilà, c'est euh, tout pour, pour aujourd'hui. Ouais. Donc, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions, des... Ouais. Des petits pouces. Plein de pouces. Plein de pouces. De pouces, de pouces. N'hésitez pas à vous abonner. Yeah. Voilà. Pouces pour que je mette plus haut. Faudrait que je descende le cadre parce que je suis plus sûre de mettre les mêmes pouces là que Vous avez juste à début de pouce. Ah, ah, bonjour, bonjour, je suis un pouce. Ah, tu y un pouce qui parle. Ah, ah. Voilà, c'était bon, mon index. c'est pas mon majeur en euh, plus. Voilà. Voilà. Au revoir.